Je voudrais ouvrir là-dessus le débat. et Je retiens de tout ce qui a été dit. Si, si, je vous ai vu. Je, je retiens ce que je retiens, je retiens que les revendications, les réclamations que nous avions faites depuis Marrakech jusqu'ici, ces revendications aboutissent à une session plénière consacrée à l'Afrique. C'est un progrès, nous en félicitons les organisateurs. Je vais ouvrir le débat à l'heure. Nous en félicitons les organisateurs. Mais que, il faut cerner un peu les, le sujet concernant l'Afrique. Parce que l'Afrique est vaste, et variée. Mais je dois rappeler que cette année, les organisateurs de la UPC ont décidé de mettre l'accent sur le Sahel. D'où la présence du général qui a eu à gérer les questions de cette région. Alors, avant d'ouvrir les débats, j'ai reçu, avant de commencer, la demande de M. Narayana, qui a été conseiller du premier ministre indien pour les questions de sécurité, et à qui je vais donner trois minutes pour nous faire une communication. Après quoi je vais ouvrir une liste d'intervenants, j'ai vu deux doigts, qui sur ma droite et ma gauche, ce sont points. trois doigts, quatre doigts, bon, je vais ouvrir la liste après. Alors que monsieur, l'ancien conseiller du premier ministre de l'Inde, euh, je lui donne trois minutes. Merci, président. I apologize for being an intruder. I had asked for an opportunity to be part of this panel, but um, obviously for the opportunity did not uh, come my way. So I took the unusual step of requesting Mr. Gordon Montane to uh, send a piece of paper. Uh, I'll be very brief. Uh, <clears throat> there is an India-Africa connection which is of long standing. And I think um, in the 60s and the 70s, India played a fairly important role in Africa. It, it's not so obvious these days. Uh, <clears throat> I find that there's been a lot of activity now in India to sort of extend its hand of friendship towards Africa. <clears throat> and I've came across an, uh, Um, an Indian initiative, which has been blessed by the UAE of, in, the na in the nature of an Africa-India um, economic foundation, which has been fully backed by the uh, Africa Union in 2020. Uh, the gist of it, basically, if I might be permitted to read it, is as follows. distribue. Sorry? Non, non, non. Euh, si, non. si vous permettez, je, je vais remettre qu'on multiplie oh. et qu'on distribue parce que la lecture va nous prendre beaucoup de temps. Si vous uh, If if you don't mind, it oh. uh, it will be better to to distribute the distribution oh, This, of your just, paper. Okay, okay, all right, okay. Uh, uh, if you don't mind. Non uh, non non, non non. Hmm? No. I I I just thought that the initiative is is a really an, um, outreach from India and, and blessed by the UAE to Africa, mainly with regard to uh, technology and related aspects. And I think that I couldn't not think of a better forum than this to mention this since I was going to be here. And I have uh, left some papers with uh, the President and I leave it to him to decide what he can do with it. But essentially it is an India UAE outreach to Africa. And I just thought that in, look, we are looking at various aspects of what we can all of us can do to widen the ambit of relationship between uh, Africa, Asia, and more particularly India and Africa. I leave it at that. The papers are are there and if if the president deems it, Yeah, this is a summary of that, it's only that. This one is the summary. Summary, only of okay. which I want to read that. Okay, so, re read it, read okay. it. Okay, all right, uh, <clears throat> there's a bigger, I mean, I I produced a summary because I know the, your time is limited and I'll read it. I said, the Africa India Economic Foundation is an institutional mechanism and a multi-dimensional platform for the private sectors and MSMEs of Africa, India, to collaborate and create mutually sustainable and beneficial businesses in Africa and make good use of the available natural resources with the investment vision and also logistic support from UAE private and public sectors. AIEF, that is Africa India Economic Foundation, through its network will help business to business interactions and enable sustainable partnerships, thereby promoting cross-border and international business synergies. This will enable Africa to become a key manufacturing hub in the future. This initiative of, of the AIEF received the historic, historic approval of the leaders of African countries in the African Union summit held in Addis Ababa. The decisions were recorded in the AU Summit Decisions of 2020. This synergie va greatly empower the African continent et it va further l'émergence an Africa India UAE private and public sector partnership. Je vais juste le faire à ça parce que je crois que un forum. Monsieur Mais Merci, Monsieur Narayan Je n'avais pas vu que vous aviez résumé le premier papier, mais le premier papier que vous avez remis. Je crois que je vais demander que ça soit multi, multi, multi, multiplié et que chacun ait le document. Je vous remercie. Thank voilà. Merci beaucoup, M. le Président. Je vais maintenant ouvrir la liste. Et je vous rappelle que nous sommes, parce que je suis tiraillé par le temps, nous devons arrêter à 19h30. Il est déjà 18h55. Alors, je vais prendre la liste. Le premier, à... chacun prend la parole et se présente rapidement. Vous... <coughs> non, je préfère prendre la liste et donner la parole à tous. Le... Parce que, selon le nombre d'inscrits, je vais voir comment répartir le temps. Lai euh, l'Aïchoubi. Ra... Choubi. choubi. choubi. À choubi. -C -H U B I. <coughs> Ensuite... Euh... Il y a la dame là qui avait levé avant, avant vous d'autres. Madame. Estelle Youssoufa. Estelle Youssoufa. Et il y a le général Béanzin. Merci. Et il y a le professeur Maïra. Rappelez votre nom, s'il vous plaît. À Souris-Comar. À Souris. Spell, please. Kumar. Kumar. Kumar. Kumar. De gauche à droite. Au milieu, à ma droite. Euh, Rappelle-moi votre nom, s'il vous plaît. Michel Fouché. Michel, Michel Fouché. Fouché. Michel Fouché. Fouché, ah, ok. Est-ce que quelqu'un d'autre s'inscrit? Ah, c'est M. Severino. Avec une question, est-ce qu'on est supposé parler du Sahel ou de Non, vous parlez de, de toute question africaine qui vous intéresse. Nous, nous ouvrons le panier, on met tout dedans, après nous allons classer, et l'année prochaine, on avisera de ce qu'il appartiendra euh, de faire au regard des de, de multiples questions qui interpellent l'Afrique. Est-ce euh, que quelqu'un d'autre s'inscrit Tous ceux qui veulent s'inscrire. Bon, j'ai sept qui sont inscrits. Je dispose de 30 minutes 22. Il est 7 heures. À ma montre retarde un peu alors. Bon, alors 7, heures, je donne deux. si je donne 2 minutes à quelqu'un, ça fait 14 minutes, 2 minutes, pour qu'on ait encore le temps de reprendre la parole. 2 minutes c'est bon Bon, alors, je donne la parole à M. Laïchoubi. Bonjour, je, je suis ancien ministre algérien et j'ai eu le prix des villages, outre d'être enseignant, de travailler sur ces questions-là sur le terrain même, puisque j'ai eu la chance d'être médiateur du, du conflit du nord du Mali et du nord du Niger. Et donc de, de la Zaouet, j'ai rédigé moi-même euh, les accords et puis euh, je me suis investi sur, sur le terrain. Mais pourquoi je mets en évidence le fait d'avoir été enseignant et chercheur, c'est qu'un certain nombre de questions m'ont interpellé et j'ai mené de tra des travaux et des ouvrages, notamment l'un qui s'appelle euh, Territoire et société face aux crises internationales. Et à partir de là, j'en ai tiré un certain nombre de, de conclusions qui d'ailleurs vont dans le sens notamment de l'intervention de madame Aminata et de ceux qui m'ont précédé. Alors assez, assez rapidement, 3 millions de kilomètres carrés, 14 pays qui jouxtent, des richesses énormes, richesses, lithium, manganèse, charbon, couloirs stratégiques qui pèsent sur les, les équilibres non seulement énergétiques mais les équilibres géostratégiques tout, tout simplement. La seule demande de l'Inde et de la Chine va réunir plus de 65%. La seule demande en, en pétrole, en fossiles, en énergie fossile et en minerais représente à elle seule 65% de l'intégralité des demandes des pays dé développés. Et donc, euh, il est clair que ce couloir stratégique, géostratégique, euh, a, a attiré l'intégralité des pays qui ont des préoccupations euh, donc d'approvisionnement de leur industrie et, et, et, et autres, et qui a fait que ces temps-ci, l'intégralité des spécialistes ont relevé cet espace qui est devenu un espace de grande vulnérabilité euh, sous-administré, et qui, sur un autre de mes ouvrages, m'a fait dire euh, avancer le concept que j'évoquais en salle plénière euh, d'effet de, ciseaux. Alors j'avais évoqué le fait qu'il y a euh, de graves problèmes, de euh, des pays indépendants, donc qui, euh, dans la reconquête de leur territoire, de leur économie et autres, se sont retrouvés dans des situations extrêmement complexes, euh, pas faciles à gérer, mais au-delà de ça, euh, la marginalisation des populations, euh, un certain nombre de de frustration ont rendu des situations parfois extrêmement explosives et, et, et qui ont pesé sur les gouvernances souvent fragiles. Le deuxième effet du, du ciseau, c'est des convoitises, des ingérences. Et là, euh, c'est sur cela que, aussi, j'ai pu travailler. Euh, J'apprendrai à personne quels sont les effets de l'Afghanistan, de la Syrie, de l'Irak... Euh, à l'époque du, du Congo, du Soudan, c'est-à-dire que le, le, le dramatique avantage, c'est que sans devoir convaincre ni en pédagogie, euh, l'intégralité des crises qui se déroulent sous sous nos yeux nous révèle ce que ce que j'évoque. Et donc j'ai tenté de convaincre mon pays, notamment le ministre des finances et du budget, pour que de ce qui est un paramètre géopolitique doivent se traduire par une politique budgétaire, c'est dire si la menace est grande. Cela veut dire que l'objectif fondamental c'est de moderniser votre territoire et l'objectif fondamental c'est de moderniser votre société. Pourquoi Parce que quand il y a des convoitises, on déchire votre société, on l'explose littéralement, on invente le chiisme, on invente le sunnisme, on invente le, le, le, le, les questions de ruse, on invente le, euh, à l'intégralité des, des, des problèmes donc, de Touareg. Et pourquoi aussi je dis cela Parce que j'ai géré ce dossier avec le, le, le terroriste le plus réputé mé, médiatiquement, en l'occurrence Ayad El-Grali, qui était un, un militant des causes de, donc de, euh, de, de, avec le gouvernement central. Et puis, virage terrible, on ne voyait pas les grandes puissances hein, quand j'étais sur ce dossier virage terrible on les retrouve toutes après. Ce qui fait dire que c'est la zone où on peut observer le futur, comment les compétitions de grandes puissances et puissances moyennes vont se dérouler. Et donc la conclusion, l'intégralité des paramètres, et cela a été évoqué, ne pourront jamais, c'est-à-dire cela devient totalement surréaliste que de parler des problèmes de bourse. La notion du capital, oui. Parce que là aussi, il faut tirer des conclusions. On a tendance à évaluer les coopérations et les interventions institutionnelles des pays, mais on oublie le capital, qui souvent, dans nos pays ou dans ces pays-là, a une capacité d'ingérence dans les politiques intérieures et dans les gestions de gouvernance à telle enceinte que certains de ce capital est devenu... Est devenu lui-même, extrêmement fort dans les pays d'origine et il influence les politiques de, des pays d'origine. cest dire que ces pays, si nous voulons saisir son, sa projection de développement, ses préoccupations, ses choix de politique, si on n'intègre pas les paramètres géopolitiques et comment se structure l'ingérence, nous n'avons rien réglé. Ma conclusion, si vous permettez, voilà. ma conclusion, c'est que c'est une chance pour un certain nombre de grands pays avec les changements qui s'opèrent. C'est ici, dans cette zone, qu'elles peuvent dessiner leur futur partenariat, leur futur rôle, comment peuvent-elles réussir dans les mondes qui viennent. Et je parle de, de l'Europe et en particulier de la France. Elle a cette chance incroyable de pouvoir modeler son nouveau partenariat avec ces pays pour pouvoir affronter les mondes qui viennent. Merci. Je vous remercie. Je vous ai laissé déborder les trois minutes parce que euh, ce que vous expliquiez est en ligne directe avec le, la question du Sahel. C'est pour cela que je me suis permis de vous faire cette faveur-là. Euh, Madame Aminata Touré a demandé tout à l'heure si on pouvait intervenir sur tout. J'ai dit oui. Pourquoi Parce que la crise du Sahel est multidimensionnelle et a plusieurs causes à la fois et fait appel à plusieurs solutions. Donc, il vaut mieux que je le laisse comme ça. Alors, je donne la parole à madame Youssoufi. Estelle Youssoufa Ah, c'est Youssoufa. Youssoufa, personne ah, parfait. Non, parce que j'avais un ami marocain, Yousouf, monsieur Youssoufi, ancien Premier ministre de, du Roi du Maroc, ancien compagnon de Ben Barka, qui nous a quittés, malheureusement. Allez-y. Merci. Euh, Députée à l'Assemblée nationale, je représente le territoire de Mayotte, territoire français et européen d'Afrique, puisque nous sommes dans le canal du Mozambique. Euh, dans l'esprit le, de la franchise des échanges qui, qui, qui tiennent à cette conférence, je pense qu'il est important pour la France et pour l'Europe de s'interroger sur la situation dans laquelle se trouve l'Afrique de l'Ouest compte tenu du passé colonial, mais aussi de l'intervention française qui a duré quand même 9 ans euh, au Mali. Euh, moi, j'ai milité au sein de la Commission des Affaires étrangères pour qu'on puisse faire le bilan de cette opération, qui a quand même coûté 59 vies de soldats français. On ne compte pas les victimes africaines, ce qui est quand même assez scandaleux, et quelques milliards, puisque le chiffre n'est pas officiel aux contribuables français. Il me semble que pour entamer de manière constructive l'avenir. À un moment, il faudra aussi se regarder, nous, avant de demander des comptes aux partenaires africains. Nous, nous devons rendre compte, nous, de notre propre action et nous interroger. Euh, malheureusement, moi, j'ai je, je, milité en ce sens... Oui, pardon, mais... Euh, 45 secondes que je parle, Monsieur le Président, quand même. Euh, il me semble que c'est important d'avoir cette lucidité de nous remettre en question, interroger les promesses non tenues. Je pense que la parole française et européenne n'a plus le même poids parce que les promesses n'ont pas été tenues. On sait que les sommets sont maintenant une accumulation de grandes déclarations qui ne résistent pas à l'examen une fois euh, le temps passé, des, des actes accomplis Et ça, je pense que ça nous interroge. Euh, la, la deuxième question, et, et je pense que la question du droit au développement est fondamentale, c'est que la discussion internationale sur euh, le changement climatique et les conditions qui sont posées à l'Afrique me paraissent non seulement injustes, mais... Un brin quand même hypocrite puisque les pays occidentaux refusent absolument de laisser le droit à l'Afrique à avoir accès aux technologies pour lutter contre le changement climatique ou pour l'adaptation à des tarifs sinon préférentiels. Mais on peut y imaginer comme pour la question des médicaments génériques qu'à un moment, le continent enfreindra les règles de, de, comment dire, de, de, des droits et euh, les copyrights pour avoir accès à ces technologies qui sont fondamentales. Je pense que si on est sérieux sur le risque que pose le changement climatique, il y a une question de bien commun par rapport aux technologies pour euh, l'adaptation. La troisième chose qui a été évoquée ici, c'est la question de l'influence russe et lors des échanges avec certains dirigeants ouest-africains qui ont soutenu l'Europe sur le positionnement international par rapport au conflit en Ukraine, il y a quand même une amertume, pour reprendre les mots de, de Monsieur Zinzou, c'est est-ce que l'Europe a con, considéré que l'Afrique de l'Ouest pouvait être vulnérable à l'action russe dans le conflit qui l'oppose à Moscou Et moi, je pense que non. Je pense qu'effectivement, la question du chantage qu'a opéré Moscou sur les questions céréalières, mais aussi sur la déstabilisation du Sahel, participe d'un conflit entre, Paris et entre Moscou et Bruxelles qui est ancien, qui, qui n'a pas commencé il y a quelque temps avec l'Ukraine. Et qu'en l'occurrence la question de l'Afrique de l'Ouest n'a pas été prise en, cause, dans, en, en compte dans notre politique étrangère. Et ça, je pense que c'est un problème. Et je parle non seulement de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi du territoire dont je viens, euh, qui subit euh, une, une, une ingérence russe. On voit euh, beaucoup de cyberattaques dans l'océan Indien, euh, sur les territoires euh, sous influence française. Et on peut considérer que la stratégie russe de déstabilisation s'inscrit dans un conflit qui est beaucoup plus large et qu'on euh, peut aussi voir la, la déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest, ou en tout cas les tentatives russes, de, comme un conflit secondaire. Et je pense que c'est important parce que, euh, finalement, pour nos partenaires africains, le sujet est de savoir si, fondamentalement, on considère euh, l'Afrique simplement pour un partenaire utile, mais on ne lui rend pas service. Et enfin, une dernière chose, euh, concernant le, la question migratoire. Effectivement, le débat sera euh, extrêmement houleux. Je pense que le prochain semestre à l'Assemblée nationale euh, donnera un petit aperçu de la, de la violence euh, du débat public à ce sujet, qui est extrêmement émotif. Ça, je suis bien d'accord, madame Guigou. Mais pour le coup, euh, la question du, du, du conflit en Ukraine désta déstabilise ou en tout cas change le sens de gravité pour, euh, pour l'Europe et définit une partie de la menace pour l'Union européenne on a décidé que la menace, elle venait de l'Est. Et on voit bien que la question euh, du, du Sud, de notre Sud, de l'Afrique, est passée complètement, euh, complètement euh, oubliée. Et c'est un problème, parce que moi, je, je, je suis sur le temps long, ma première WPC était à Monaco, il n'y avait pas de discussion sur l'Afrique, et donc je suis très heureuse qu'il y en ait une maintenant en plénière, on progresse. Mais effectivement, l'année dernière, on tirait déjà la, son la sonnette d'alarme sur la situation au Sahel, et en fait, ça a empiré. Donc le sujet, c'est de savoir, quand on entend euh, euh, les amis africains nous dire qu'ils n'arrivent même pas à accéder à des armes et que l'argument, c'est la corruption. Je rappelle quand même que l'Ukraine faisait partie des dix pays les plus corrompus du monde et que ça n'a pas empêché de fournir de l'aide, des armes, et que si on prend au sérieux la crise au Sahel, on ne peut pas utiliser l'argument de la gouvernance pour empêcher des pays de se défendre. Je vous remercie. Merci Madame, je vous ai toléré un excès de temps. Euh, je vais dépasser du temps plus Je donne la parole au général Béanzin. Merci, M. le Président. Euh, je voudrais et simplement... partager... N'imitez pas la dame, je... restez dans les trois minutes. Euh, vous m'en avez pris euh... une, une. une déjà. Alors, je voudrais m'inscrire quand même dans l'optimiste de Mme le ministre Elisabeth Digou et du Premier ministre Lionel Zinsou par rapport à la progression de l'Afrique euh, qu'il faut avoir confiance en l'Afrique. Et remercier par là l'Union européenne qui fait euh, peut-être beaucoup pour la gouvernance sociopolitique. J'ai été, avant d'être commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO, j'ai été conseiller militaire en Guinée-Bissau où nous avons déployé une troupe, de maintien de la paix, soutenue largement par l'Union européenne. C'est vrai que l'Afrique progresse. Je partage parfaitement les préoccupations du ministre Gadio, de la première ministre Aminata Touré, sur toutes les questions qui ont été évoquées manque de stratégie, déficit de leadership, liaison entre sécurité et développement, inefficacité de la coopération. Euh, la résilience qui est interne à l'Afrique, il faudrait partager tout ça. Mais je ne voudrais pas que par rapport à la CEDAO, nous jetions le bébé avec euh, l'eau de lavage du bébé avec le bébé. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites au niveau de la CEDAO, il reste beaucoup à faire. En réalité, je voudrais m'apprésenter un peu plus sur la question que je connais le mieux, pour avoir été commissaire aux affaires politiques et sécurité pendant quatre ans, quatre mois, 14 jours, un mandat unique. Euh, par rapport au terrorisme, je suis d'accord avec M. Antil que il euh, beaucoup, il y a eu beaucoup de mutations sur le terrorisme. Elle était à idéologie religieuse au départ. Par la suite, nous pouvons euh, inclure la mafia, parce qu'il y a beaucoup de trafic qui se développe dans le cadre du terrorisme. Aujourd'hui, l'idéologie est alimentaire, parce qu'il y a des populations qui se disent marginalisées, frustrées, sans survie, et qui se font recruter banalement par les terroristes. Je vous donne le cas du Burkina Faso, où euh, 80% des terroristes sont des nationaux burkinamais des jeunes. Alors, par rapport aux révoltes périphériques dont vous avez parlé, aux insurrections, c'est l'idéologie alimentaire du terrorisme aujourd'hui. Nous avons au niveau de la CEDAO et au niveau du département que j'ai dirigé, une bonne cartographie des terroristes dans la zone du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Mais la difficulté, c'est que nous n'arrivons pas à endiguer ce terrorisme. La CEDEAO a développé un plan d'action de lutte. Je voudrais répondre un peu à M. Gadio. Monsieur, Monsieur Gadio, qu'en 2019, les chefs d'État ont adopté un plan de lutte contre le terrorisme, avec un budget estimé à 2,3 milliards de dollars US. Mais nous n'avons pas le financement sur cinq ans. 2020, 2025, 2024, le financement tard va venir et je voudrais peut-être finir avec la conclusion du Premier ministre Lionel Zinsou par rapport au capital financier qui manque, à la jeunesse, qui n'ont besoin que de petits projets à impact rapide pour ne pas pouvoir se faire recruter par le terrorisme. Et cela pose effectivement le problème de la gouvernance financière mondiale, gérée par des institutions fortes, que sont le FMI et la Banque mondiale, et qui vient sur la question de la sécurité mondiale. Et là aussi, la question de la sécurité mondiale se pose par rapport à ceux qui sont dans le Conseil de sécurité, et qui peuvent nous apporter des appuis aériens importants, susceptibles de nous donner des renseignements et nous permettre d'endiguer de, de, le terrorisme, voire l'éradiquer. Parce que le terrorisme, je puis vous dire, il n'a pas de visage et il peut intervenir partout où besoin sera dans la tête du terrorisme. Merci, M. le Président. Merci, Général Benzin. Je...